No <laughs> Vous avez le mouton tout seul là-bas oui ça. vous l'entendez se faire charquer. c'est ça ah c'est ça, <rire> ça. On, a, on, a, on a encore perdu un mouton sur le, dans l'histoire bon euh, et euh, <rire> je ne sais pas pourquoi ils sont les collés des moutons d'ailleurs bon passons euh, et donc on arrive en bas on découvre euh, ce monolithe euh, et ce lutrin et on se demande bien euh, ce qu'on va pouvoir faire de tout ça alors sachant que euh, entre temps euh, je crois que c'est moi qui a fait un rêve enfin euh, des indications autour d'un monolithe bleu au-dessus oui. duquel il faudrait se tenir. Celui-ci n'étant pas bleu. Mais, et euh, celui-là est pas bleu. C'est noir, et puis, par contre, il y a une effigie <rire> d'Octolou au-dessus. Voilà, il y, y, y a un homme avec des. Une, un genre d'homme grenouille avec. Euh, voilà, ah, c'est pas, pas trop grmpide. ce que <rire> euh... Ah, je l'ai pas, s'il te plaît. Il ressemble à <rire> lui. Voilà, il ressemble à lui, Un peu. Un euh, effigie euh, au-dessus de ce <rire> gros modèle. Peu Peut-être peut en moins sympathie, en moins régnon. Et où en étions-nous Nous en étions en fait arrivés en bas du gouffre. En arrivant bas du gouffre. Donc une petite précision qui a, qui a quand même son importance, c'est que euh, nous étions allés demander de l'aide au gouverneur et qu'on avait beaucoup insisté en lui disant, bah, peut-être qu'on on a une petite idée de d'où ont disparu, euh, vous voyez tous les feux qui s'allument, tout, toutes ces choses un petit peu étranges qui se passent en ce moment sur l'île, on a peut-être trouvé euh, une chose très très dangereuse, voilà, et est-ce que vous pourriez nous, nous prêter des hommes? Alors ça a été très long à négocier, parce que bien évidemment euh, il s'agit d'un militaire qui n'a pas forcément envie d'exposer de, de, déjà ses hommes au danger d'une part, et puis surtout qui ne fait pas forcément confiance au premier venu. Euh, Jusque-là tout ça se tient, et donc il... on a eu beau négocier, euh, pleurer, euh, bon, on a quand même montré les blessures, on lui a parlé des disparus, que tout ça faisait un une certaine somme de faisceaux concordants qui, quand même, devraient lui mettre la puce à l'oreille, il a fini par acquiescer et par euh, accepter de nous confier, euh, entre guillemets, alors, je dis confier, en réalité, c'est nous qui étions confiés, mais enfin, oh. c'est un autre problème, faire, en fait, euh, des... euh, <rire> euh, nous faire escorter par, euh, par des militaires euh, des militaires du cru. Donc, il nous, nous confie quatre hommes, on en avait demandé euh, une bonne vingtaine facile, ils nous ont, ils nous ont confié déjà, failli on fait accompagner par quatre, quatre de ces hommes, ce qui est déjà pas si mal, euh, qui eux sont donc équipés et a priori formés à, à l'action militaire. Et en fait, en réalité, quand nous arrivons dans la grotte, euh, c'est pour ça aussi que ça m'a un peu sorti de la tête, ils n'ont pas fait grand-chose parce qu'en réalité, euh, euh, ils sont allés en, en avance dans cette grotte, euh, se sont fait euh, déglinguer très rapidement, on a entendu les bruits, c'était épouvantable, ils se sont fait déglinguer très très vite, ce qui fait qu'on s'est débarrassé, et j'avais complètement oublié ce petit épisode-là, mais on s'est débarrassé de la menace qui nous attendait dans l'antichambre avant d'arriver au monolithe, euh, C'était composé. la caverne était composante de salles, en fait, euh, une où on descendait comme ça dans les, dans les profondeurs de la terre. Et on arrivait là, en bas, il y avait un comité d'accueil qui était constitué de profonds. ça on le savait évidemment pas, mais on l'a compris quand les militaires se sont fait désinguer. Et donc plutôt que de descendre euh, bêtement à la suite des militaires qui n'ont pas voulu écouter nos, euh, nos, nos sombres présages, euh, et bien tout simplement on a acheté une grenade dans le tas, <rire> ce qui n'était pas extrêmement fin, mais euh, nous a permis de passer sans aucune encombre cette première salle. Euh, on n'a pas rencontré la moindre résistance en descendant. Non, avait plus de des morceaux, <rire> des, des morceaux <rire> profonds qui fuient. Et de clair. militaires, malheureusement, euh, mais, euh, mais enfin voilà, on, on, on avait déjà éliminé une partie de la menace avant même d'y être, être allé. C'était finalement un bon plan, même si c'était pas extrêmement subtil. Dans <rire> le 6ème scénar, on est plus fin. Et puis là, on commençait à manquer un tout petit peu de finesse, on voyait oh. l'échéance se rapprocher de Relié qui devait émerger, tout ça. Tout, tout ça nous met un tout petit peu la pression quand même, euh, sans compter que, évidemment on avait retrouvé ces salles -là avec les momies, on avait visité des coins vraiment extrêmement sordides hein, euh, par, le, par le décorum. Euh, voilà, tout ça, euh, tout ça, nous met un peu sous pression, ce qui fait qu'on n'a pas hésité une seconde en fait quand on, a, quand on a vu que les militaires ne répondaient plus et ne, ne semblaient plus tout simplement plus vivants, euh, qu'on entendait des bruits un peu grotesques venir, de, venir des profondeurs. Pas hésiter une seconde à jeter une grenade dans le tas euh, pour se débarrasser de, de la menace. Donc, hop. On revient où on en était, c'est-à-dire nous sommes descendus et nous arrivons dans cette salle où se trouve un très grand monolithe avec une statue donc représentant un homme grenouille, pareil, dans une posture assez grotesque, avec des ailes de chauve-souris et des tentacules à la place de la bouche, enfin voilà, une, une représentation que vous connaissez certainement tous. Euh, nous découvrons donc, donc cette salle et, et en fait, qu'est-ce qui se passe Bien, le monolithe commence à s'agiter, euh, des... des... Tentacules euh, sombres, noirs, sortent de, euh, du monolithe et viennent nous attaquer. Le monolithe semble prendre vie en fait, à notre arrivée euh, et nous menace immédiatement. Il nous agresse d'ailleurs hein, plus que nous menace, attrapant l'un des nôtres, le faisant voler comme un feu de paille en l'air. Enfin voilà, on commence à rentrer dans une scène d'action assez violente. Euh, <rire> Donc là, le combat est assez épique, puisqu'au départ on ne comprend pas vraiment. Et puis revient, revient en tête cette histoire de grimper sur le monolithe. Alors celui-là est pas bleu, mais tant pis. Après tout, on dit qu'il faut grimper dessus. L'idée n'est pas idiot, je vois qu'il y, y a cette espèce de représentation très, très, très, très étonnante. perchée perché en haut du monolithe. Donc je grimpe, euh, non sans mal, parce que mes collègues font ce qu'ils peuvent pour essayer d'empêcher les tentacules de, de m'attraper au passage. Euh, et puis pour essayer euh, eux-mêmes de ne pas être victimes de ces tentacules, on finit par, euh, à force d'efforts, euh, par faire tomber le, la statuette au sol et en fait là... Tout le monde s'acharne sur cette statuette. La main de Noa nous sert pour, euh, il me semble, la première fois, la deuxième. Pour la deuxième fois, donc on expérimente les, les pouvoirs de cette.. Euh, on l'avait déjà expérimenté contre un profond. Mais on, on expérimente les, les pouvoirs de cette chose, qui nous fait. Euh, qui diminue considérablement notre volonté, on le dirait comme ça, en termes un peu roleplay. Euh, qui fatigue énormément l'utilisateur. Les points de magie tombent très rapidement. Euh, et euh et l'autre investigateur, celui qui était doté de la lance de Noa, n'hésite pas à s'en servir pour, pour achever le, la statuette et donc au bout d'un combat qui est quand même assez long, le, la statuette a bien résisté à nos assauts euh, nous, certains d'entre nous ont quand même quand même subi de, de lourdes blessures on arrive à venir à bout de ce monolithe qui pousse je finis par... Euh, les, les tentacules finissent par, euh, par se, se résorber, on va dire, et par disparaître au moment où l'effigie hein, euh, euh, de Cthulhu, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, oui. euh, disparaît, euh, enfin, n'est plus que miettes et, oui. et morceaux de pierre au sol. Euh, reste toujours euh, le, un problème presque entier, celui du livre, euh, de cette espèce d'immense livre qui est, euh, qui est grand ouvert, et qu'aucun d'entre nous n'ose trop aller lire, en fait. <rire> <rire> on, est, on, on commence à se méfier un tout petit peu des ouvrages, vu, les, euh, vu ce qu'on a subi... Euh, des expériences euh, <rire> des pas encourageante. Donc on se dit que bah, peut-être que le mieux à en faire de ce bouquin, c'est peut-être de le détruire, tout simplement. Ne euh, même pas le, le consulter, de le laisser tout simplement euh, euh, le vouer à la destruction et d'éviter que les complices de Garth Stanford tombent dessus. Voilà. Euh, ouais. Si pour nous ça ne peut servir à rien, peut-être que pour eux c'est très utile, donc, détruire cette chose de... <rire> ce, euh... que, ce que vous vous efforcez de faire, avec... non, non, non sans effort, non sans mal... Mais... Non sans mal, encore des blessures, c'est-à-dire que le livre résiste, résiste énormément. Euh, le, le, la seule chose qui en vient à bout, c'est finalement la lance de Noah qui arrive à détruire une page du livre. Et on se dit que vu l'épaisseur du truc, on n'a quand même pas fini si on veut en venir vraiment à bout. Euh, donc au final, on l'emmène, euh, dans mon souvenir, on le laisse pas sur place, on l'emmène, mais on n'en fera rien. Euh, aucun d'entre nous ne voulant l'ouvrir, euh, je sais même plus d'ailleurs à la fin, je, je sais même plus ce qu'on a fait. Euh, on a, on, voilà, On l'a vraiment mis de côté, euh, non, bah, le, le, il est plus là, ce qui compte c'est qu'il n'y a pas accès, <rire> voilà. on met ça de côté. Hein. Donc on ne sait pas vraiment de quel livre il s'agit, si ce n'est que le livre avait, euh, alors ça je pense que c'est toi qui l'a rajouté, parce que je ne connais pas un seul ouvrage du mythe qui fasse ça, mais euh, le livre changeait de langue en fait. Euh, fonction du lecteur. Euh, je ne sais pas si c'est... Parce que du coup, oui, je suis du, assez curieux de savoir ce que c'était comme ça bouquin. ressemble du détail de moi, ça. Et en tout cas, c'était assez intéressant, enfin, c'était assez perturbant, euh, puisque chacun d'entre nous euh, trouvait dans le, dans le livre la, la, sa langue natale. Euh, assez étrange, euh, suffisamment étrange en tout cas pour encore une fois, on le refait, mais qu'on ne l'ouvre plus jamais, euh, qu'on ne devait plus en entendre parler de ce bouquin. Entre ça et, encore une fois, les expériences très douloureuses en essayant de le cramer, de l'atomiser, de le mamnoaïser, euh, voilà. On essaie beaucoup de choses, rien n'y rien a fait. Donc on décide de quitter, le, de quitter les lieux euh, après avoir vaincu ce monolithe. Hein. Euh, on fait le tour de la pièce, je n'ai pas souvenir qu'on y ait trouvé grand-chose d'intéressant. Hein. Euh, et, euh, et puis donc on s'en va, on quitte, on quitte le lieu. Et en fait, en, euh, il me semble... Non, c'est pas en quittant le lieu. Euh, on quitte ce, ce lieu-là, et en fait, c'est quand on quitte ce lieu-là qu'il est, qu est déjà tard. Euh, c'est là où je me rappelle plus. Si il, euh, on quitte le monolithe, on vient de le détruire... On rentre au village, on repasse oui, on repasse par le village parce qu'il y avait eu des blessures et qu'on voulait, euh, voilà, ça. On voulait euh, solder un petit peu ces blessures et puis essayer de voir si euh, euh, cette histoire de monolithe parlait euh, notamment au père Jorge euh, euh, Aido, il y en a un de nous qui a la présence d'esprit d'aller le voir. Euh, le père lui fournira d'ailleurs à cette occasion une carte, hein, de... oui. un, peu, un peu trop tard, <rire> euh, mais lui fournira une carte de Lille. Euh, après qu'on se soit galéré à la cartographie le... pour rien. <rire> Le MJ précise après je ne sais comment de séances sur le délire, mais vous n'en avez jamais demandé à personne de cartes, en fait. Vous euh, êtes <rire> <rire> directement en tête de la fabriquer vous-même. Euh, voilà, donc on découvre qu'il a une. Euh un magnifique atlas, hein, euh, qui contient notamment une carte assez précise <rire> du lieu. <coup>, <rire> c'est pas très grave puisque du coup on est assez repéré maintenant on sur l'île de le, euh, la la marque. <rire> euh, voilà et donc on décide, euh, bah, on se dit qu'on patauge un peu finalement euh, on, on commence à se dire bah oui on les retrouvera jamais, alors non seulement on retrouvera jamais les, les types qui ont disparu ce sont peut-être une, une des clés donc il est peut-être important de les retrouver euh, ce sont des êtres humains, pas... même si nous, on était convaincu qu'ils étaient tous morts. Il y avait ça aussi qui faisait qu'on se maniait pas particulièrement, qu'on était convaincu qu'ils avaient déjà été sacrifiés et qu'on arrivait beaucoup trop tard pour les sauver. Donc, on ne se maniait pas particulièrement par rapport à ça, mais on se dit ça serait quand même bien si on arrivait à mettre la main au moins sur un ou deux pour comprendre ce qui se passe. Euh, par ailleurs, on... on se demandait vraiment où avaient pu passer ces bateaux, parce que vraiment, on observait, on cherchait, on entendait parler de voiliers, de... du large, de « Ah, ça pourrait peut-être être au sud, ça pourrait... » O rien de concret rien vraiment pouvant nous aiguiller et on se voyait pas trop prendre la barque pour aller naviguer dans l'océan le... <rire> une euh, petite barque de fortune je rappelle pour deux, deux trois personnes grand maximum euh, donc là, on patauge un petit peu et on se dit, bon, bah on va tenter le tout pour le tout. Au final, on a vu ces feux qui s'allument. On peut pas laisser faire ce truc-là parce qu'on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des cérémonies impies qui se déroulent dans l'île. Le temps Gatamanou nous le confirme. Les, les gens qui participent aux cérémonies vespérales de chant nous le confirment aussi. Euh, tout, ça, euh, tout ça participe au fait que, bah, le soir, on organise une expédition, euh, cette fois-ci, dans le but de comprendre ce qui se passe au niveau de ces feux, euh, qui s'allument assez régulièrement sur les forges euh, voilà, sur les flancs de la montagne, tous les trois jours, sur les flancs de la montagne. Euh, donc on y va, alors on, fait beaucoup de, on a beaucoup d'hypothèses aussi sur la place de la Lune, sur la place des astres, etc. On voit bien qu'il y a des choses un peu bizarres qui se mettent en place, mais rien de significatif, et on trouve vraiment, vraiment aucun indice. Les Olongo, les fameuses maisons qui servent un peu de poste d'observation, disent rien, enfin on n'arrive à rien tirer. Donc on a vraiment l'impression qu'on n'arrivera jamais à les retrouver cette expédition, et qu'ils vont, vont bien réussir à invoquer... Euh, invoquer tout et détruire l'humanité sans qu'on ait rien pu y faire. On commence à être un petit peu dans cette posture-là, donc on tente le tout pour le tout et on va, euh, contrairement euh, aux ordres qui nous ont été donnés par les uns et les autres, euh, on va directement euh, euh, essayer d'assister à une de ces cérémonies. Entre temps, on a l'un de nos collègues qui est mort, euh, bah, euh, bah, dans la nuit des profonds, qui s'était fait, fait dessouder euh, par, par les profonds chez le manu Madu, euh, qui est euh, donc que nous enterrons hein, avec euh, tous les honneurs du son on le jette dans l'océan. <rire> euh, et, et en fait, euh, il sera remplacé, le joueur euh, ne quitte pas la table, et euh, prendra le rôle d'un des indigènes, d'un des natifs ce qui facilitera considérablement nos déplacements d'une part euh, et puis nous permettra d'avoir par son biais quelques renseignements à côté desquels on aurait peut-être pu passer s'il n'avait pas été là et surtout nous permet une communication bien plus aisée puisque son personnage parle évidemment un, un espagnol rudimentaire mais un petit peu d'espagnol ouais. euh, voilà donc on part avec lui, euh, c'est lui qui nous, va nous guider à travers l'île pour arriver à un de ses feux et lorsque nous arrivons, euh, nous arrivons à ce au hauteur d'un de ces feux, bah, nous, on se planque, hein, on, on se camoufle dans la, la végétation euh, alentour pour, pour voilà, observer ce qui se passe. Et là on voit que au, sur une de ces stèles, donc c'est les Mahou Baou... Moai, je, je n'y arriverai pas, euh, co copier de d'un de ces Mahou Moai euh, sur le, la stèle, euh, se déroule une très très étrange cérémonie euh, où un, nous sommes que l'homme était déjà ficelé quand on est arrivé, euh, un homme est ficelé en fait, euh, retenu par des profonds, <rire> retenu par, euh, par ces créatures, hommes-poissons, ces profonds qui le, qui le maintiennent, maintiennent en place euh, alors que, euh, que le feu crépite et qu'arrive euh, une créature parfaitement euh, euh, extraordinaire euh, et, et, et parfaitement dégueulasse, employons <rire> les mots justes, parfaitement dégueulasse. Euh, brouillant euh, le, le, le terme nous est venu comme ça mais enfin le euh, voilà il s'avère que c'est son, son nom. C'est son nom. C'est un ouais, c'est une espèce, espèce de créature faite de, de verre qui marche les uns sur les autres. Enfin voilà, c'est un truc un peu euh, comme le personnage dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, représente en... un peu. C'est okay, exactement <rire> l'image que je vous ai donné, je pense. <rire> Boogie, lorsqu'on lui retire son, son, son tissu, tissu <rire> il est composé que d'insectes <rire> Il dans tous les sens, la bien crabeux. Donc le machin est humanoïde, mais très très grand, très très massif. Et en fait, on le voit faire des choses. Très spécial, il semble s'adresser un peu aux étoiles, euh, di se dirige des éclairs vers les, les moailles euh, qui ouvrent les yeux et émettent une lumière qui, qui, qui se perd dans la, dans la nuit, euh, indiquant, une, semblant indiquer une dire, direction un euh, très précise. Précis. Euh, et donc là, on commence à flipper sérieusement parce qu'on avait déjà entendu parler de, des longues oreilles, de, des pouvoirs que pouvaient avoir ces choses-là. Alors c'est l'archéologue euh, comme Le Père qui était très, très flou là-dessus parce que tout simplement, il ne bah, croyait pas. Rien. Ça. Voilà, ça on faisait pas partie de leur croyance, mais néanmoins, il nous avait transmis que euh, quand ça s'activait, c'était pas forcément très bon signe, que ça avait pouvait s'activer, que c'était pas forcément signe de, de bienveillance. Euh, et donc là, on, on... On est obligé de, de se ranger à leur avis hein, quand on voit que ce brouillon a réussi à les activer et qu'en plus il indiquent indique une direction <rire> un peu au sud, quand même, il hein, faut bien le dire. <rire> et donc, on ne sait pas trop quoi faire. On voit ce, cet homme qui va être sacrifié sous nos yeux. Et là, euh, bah, euh, on écoute un peu que notre courage. Encore une fois, on se sent un petit peu débordé, enfin, un peu dépassé. On a l'impression de patauger un petit peu et on se dit. Il faut qu'on sauve, après tout, euh, que, comment est-ce qu'on peut s'y prendre et Je ne sais plus qui lance les hostilités, je ne sais plus comment ça se passe exactement. Non mais De toute façon, vous ne le sauvez pas, puisqu'il meurt dans le processus. Hein. C'est ça, il se fait dézimier, donc sous nos yeux. Hein. Le but était de le sauver, mais on rate complètement. Euh, et on arrive, on va donc à l'assaut. On se dit après tout, ils sont pas si nombreux que ça, il y a quatre profonds. Il y a ce machin dont on ne connaît absolument pas la puissance, qui a l'air hyper flippant, mais bon, il va, il, à un moment, il faut bien qu'on y aille. Et donc, ouais, en gros, c'est un peu ça, hein, et on y va. Et, euh, et en fait, on arrive euh, presque, euh, de façon surprenante, on arrive à venir à bout de, du grouillant comme des profonds, de façon, je dirais, pas facile, mais on arrive à s'en débarrasser assez rapidement. Euh, bah, la, la, lance, la lance de Noah, le, la main de Noah nous ont quand même, encore une fois, ah, énormément ouais, ouais. servi. Euh, on n'aurait pas eu l'annonce de Noël, il y a fort peu de chances qu'on se soit dépatouillé de la plupart des situations de toute façon. Euh... Et donc on arrive à venir à bout de, à bout de ces créatures-là. Et il me semble... Oui, les Haou, les Moï les ferment leurs yeux Non, à ce moment-là, Ils les avaient déjà fermés oh, Oui, bah, en, en fait, fait, fait ils, ont... ils reçoivent un éclair, ils se réveillent, ils ouvrent les yeux. Balance, euh, une le, meurt, hein, balance une vive énergie, c'est à ce moment-là que l'otage meurt d'ailleurs, balance une vive énergie en direction du sud et se rend or à ce moment-là. D'accord, ça j'étais plus sûr. Et euh, Donc voilà, Alors, en tout cas, le, la scène redevient calme, on, va, on pourrait dire ça comme ça. Euh, L'ambiance le, le, s'apaise d'un seul coup, donc là on prend un peu confiance. Euh, on est plusieurs à pas avoir envie de discuter avec les militaires qui ferment le camp, puisqu'on est en pleine nuit là. Hein. Alors, on n'a pas envie de discuter avec les militaires pendant des plombs pour pouvoir rentrer dans le camp parce que je vous rappelle qu'il y a un couvre-feu et que euh, certains des militaires sont, euh, sont plus ou moins corrompus et euh, n'attendent qu'une occasion pour, euh, pour nous, nous gratter un petit peu de, soit d'argent, de, soit des faveurs, enfin peu importe euh, la nature de, de ce qu'ils attendent. En tout cas, on ne préfère pas, euh, pas avoir affaire à, à, à cette, cette engeance Donc la plupart d'entre nous décident de rester euh, sur place et de rester sur place et de dormir à la fraîche. Alors Bon, de notre ami natif s'en va, rentre au village, et finalement, peut-être, il insiste beaucoup pour qu'on vienne avec lui, il nous dit « Non, faut pas dormir là, bon, allez, t'as peur, t'as peur, rentre chez toi !» Bon, on aurait mieux fait de l'écouter, parce qu'on passe une nuit assez épouvantable, faite de cauchemar. on se fait voler la lance de Noah, il me semble qu'on se fait aussi revoler la main, d'ailleurs... Je sais aussi Ouais, la, la lance, euh, bah oui, elle, ah ben... elle dormait avec, ouais, ouais. comme ça, bien contre elle, et puis euh, le matin, bah, donc, ouais. ça, ça peut quand même raté. rater, ça l'a fait piquer. Euh, voilà, donc euh, bilan, euh, on est obligé de. Euh, bah, le, le matin, enfin le, la nuit se passe très très mal, on se réveille euh, quasiment pas dormi, on est fatigué, psychiquement épuisé, enfin voilà, on est vraiment, vraiment au bout du, du rouleau. Euh, et j'ai oublié de préciser qu'il y a un des profonds qui s'était fait, ça a une importance, ça, il y a un des profonds qu'on euh, qu a raté ou qui s'est sauvé, en fait, euh, pendant le, le combat de, de la nuit, et qui a été suivi par l'un d'entre nous. Euh, et on découvre, celui qui le suit, en fait, découvre que le profond va se réfugier dans une petite cavité au sud-est de l'endroit où nous nous trouvons. Euh, donc... En en discutant le lendemain au réveil, euh, vraiment pas frais, euh, voilà, on, on, on discute un petit peu de tout ça et on se dit qu'il bah, faut qu'on aille faire un saut dans cette, dans cette euh, cavité. Parce que <rire> s'il va s'y réfugier, c'est probablement que les, les derniers euh, survivants de son espèce doivent s'y trouver. Et qu'après tout, on a commencé le travail, autant le finir. <rire> et, et une dernière chose, euh, deux dernières choses d'ailleurs, on espère y trouver des indices. Maintenant, la direction nous paraît à peu près claire, grâce aux, aux moailles qui ont... Ouais, qui ont indiqué une direction. On se dit qu'il y a de fortes chances que ça soit un peu dans ce coin là Et puis surtout, on a l'espoir quand même de retrouver les étudiants disparus. On finit, on finit par se dire que, après tout, vu qu'il y en a un qui a été condamné cette nuit, c'est qu'ils doivent avoir un stock quelque part. Ah, <rire> <rire> Et donc il faut qu'on trouve le stock. Voilà, tout ça nous motive pour monter, durant l'après-midi, monter une expédition. Donc là pour le coup on se prépare parce qu'on se soupçonne de. tourner au village, vous demandez de l'aide au capitaine. Voilà, et là cette fois-ci, un tout petit peu douze. 12... Oui c'est ça que, que, que je je 12... vous donne, je donne réellement non pas un <coughs> encadrement pour vous surveiller, mais des hommes pour, pour vous aider. Et puis, et puis des hommes bien motivés. Alors là, oui. le, le, le gouverneur d'ailleurs, on avait un peu peur qu'il appartienne à, à la secte. Bon, a priori, euh, c'est vraiment un militaire un peu rigide, quoi, c'est tout. Euh, bon, il finit par songer un tout petit peu quand même à nos arguments. Quand il voit l'état dans lequel on est, on lui ramène un cadavre de profond. D'ailleurs, il y en a un de nous qui a la bonne idée de lui ramener un cadavre de profond. Euh, donc, mérite euh, des <rire> Voilà, ça, ça a l'avantage de, de démontrer qu'on ne raconte pas que des âneries. Euh, et que qu'il croit ou non aux longues oreilles, il y a une réelle menace sur, le, sur lui. Euh, donc on, on, part, euh, on part le soir en expédition, d'ailleurs je crois qu'on n'attend même pas le soir, on part dans l'après-midi, oui d'ailleurs on préfère ne pas on aller le soir, en fait. <rire> euh, on part, on part l'après-midi et on se rend dans cette, dans cette caverne. Alors là, on, découvre, on va découvrir en fait, euh, bon, euh, l'accès est un peu délicat parce qu'il faut, faut descendre en rappel et tout ça, mais enfin on... Le falaise qui donne sur l'océan... Hein. <rire> oui voilà, malgré quelques chutes on arrive quand même euh, plus ou moins en bon état, et il me semble qu'on a encore un mouton d'ailleurs euh, qui nous suit. Je ne sais plus, hein. je ne sais pas comment tu le descendras après. Ben bah, oui, non mais justement c'est pour ça, il... il me semble bien pas. que... Non, on n'a pas qui nous a suivi. À en tout cas on descend dans, ce, dans cette caverne et on va, euh, on va donc commencer à faire le tour de, de la caverne donc là on va se promener, on va se perdre en fait complètement C'est la labyrinthique euh, hein. Maintenant que t'as le plan sous les yeux, c'est oui, oui, oui, hein. donc moi il avait fallu que je fasse le plan hein, pendant <rire> en fait on était dans un donge, hein, ni plus ouais. ni moins <rire> on, était en train de, on faisait le plan, on croisait des profonds qui nous qui manquaient à chaque fois de nous faire la peau de pas loin euh, et donc on a navigué dans cette, euh, dans cette espèce d'enfer euh, souterrain pendant, pendant un petit moment euh, pour finalement euh, trouver, et euh, eh bien. presque un... par hasard. Hein. Oui, ouais, on va dire, bah, le, notre but était, de, était vraiment de, de faire le tour de, de ces grottes, hein, jusqu'à ce qu'on ait trouvé quelque chose de tangible et de, de, de concret, euh, en dehors de quelques profonds euh, agressifs. Et donc on arrive évidemment euh, et finalement à trouver le petit groupe d'étudiants. Euh, donc on arrive à faire sortir de la... Alors je vous passe le, le retour qui, pareil, est extrêmement délicat parce qu'on se retrouve encore face à des à des créatures qui nous tombent dessus pendant tout le, tout le trajet du retour et du coup on décide de prendre la sortie la plus proche possible, euh, d'aller au plus vite euh, pour sortir ces étudiants dont on se rend bien compte que non seulement ils sont à bout de nerfs, à bout de souffle et, à... et tout simplement à bout tout court de tout, <rire> euh, bon on, bon soit... se dit, on se dit qu'ils vont pas tenir le choc bien bien longtemps et que au prochain Profond, prochain groupe de profonds qu'on rencontre, on risque de ne pas sortir grand chose de cet de cette, enchevêtrement euh, de couloir. Donc on sort euh, par la première sortie qu'on trouve, à savoir dans l'espèce de, de cratère, hein, c'est ça, oui. au pied du volcan, quoi, euh, enfin au centre du volcan, euh, où ce qui devait être un volcan. Et euh, donc on arrive finalement à extraire tous ces, tous ces jeunes gens, euh, héroïquement, <rire> on peut le dire, de, euh, parce qu'on est tous très. Là, là on est tous dans un état lamentable, hein, en termes en terme de jeu, on doit à peu près 2-3 points de blessure chacun, quoi. quand on sort de là, on n'est on est vraiment pas en forme. Euh, et psychiquement, c'est pareil, c'est pas non plus la grande pêche, bon voilà. Euh, et donc on finit par, par sortir, par sortir de, de cet enfer. Euh, on voilà. ramène donc les, les étudiants, les étudiants euh, sur place, Faire sur euh, au village. Euh, on est donc euh, bah, finalement comme, je me rappelle plus bien chez confi c'est à ce moment à cette occasion là qu'on finit en tôle Et je sais plus pourquoi je sais que quand on l'a ramène c'était on... le cran d'avant c'était quand vous avez amené le profond vous êtes allé en tôle c'est le temps de des... les... Oui, et c'est là, là que le notre contingent arrive. Oui, c'est ça. C'était, En fait, j'ai oublié ce petit détail, c'est que quand nous avons ramené le corps du profond, et bien évidemment, ça a ça choqué un tout petit peu les gens. Donc, euh, pour, pour vérifier qu'on n'était pas euh, des affabulateurs, des criminels, que sais-je, nous enfermés. Et en fait, euh, à ce moment-là, arrive le contingent envoyé par l'agence Edgar Allan qu'on rencontre... Euh, ça, c'est encore un truc en scénarium, c'est vachement bien, c'est très pratique. Euh, on rencontre donc l'intégralité de l'agence la, de des, des, des PJ, PJPNJ. Euh, de PJ <rire> euh, des PJ potentiels, des remplaçants potentiels. Et c'est à cette occasion-là que, d'ailleurs, Melvis Palmer va laisser la place à, à son successeur euh, militaire, Wayne, si je ne dis pas de bêtises. Euh, bon, donc, euh, voilà, qui Lui pour, va négocier, euh, du coup, ses 12 euh, voilà. soldats, et, et qui, qui, lui, a beaucoup plus de facilité à, à négocier et ça y est, ça me revient, et c'est là que mon... ce personnage-là, justement, quand on revient, euh, commence à se dire, euh, parce que là, on tourne vraiment en rond, pour le coup, on fait, ben, la direction a été indiquée, c'était celle-là, mais euh, est-ce que, est -ce que euh, vraiment ça a un sens dans quelque chose par -là, ouais. Et donc, je, on finit par penser, euh, je ne sais plus si c'est moi ou un autre, je sais plus, on finit par se dire, le plus simple, ça serait de contacter, peut-être, euh, soit l'armée, soit une société climatique, soit peu importe, mais quelque chose qui surveille un peu les le mouvement des océans, et c'est de voir s'il n'y a pas un mouvement quelque part. Alors là, avant même qu'on ait eu le temps de demander quoi que ce soit, en fait, on reçoit un coup de fil. Enfin, c'est le capitaine qui reçoit des informations, qui reçoit les partage. Voilà, c'est ça, qui reçoit lui de sa base à lui des informations. Comme quoi, il y a des mouvements importants dans l'océan. Et là, les coordonnées sont bien plus précises que tout ce qu'on a vu jusque-là. Sont très claires. Les coordonnées GPS. C'est ça. c'est Là, là, pour le coup, on peut. Terre serait en train d'émerger. Quelque chose, en tout cas, euh, est ouais. en train de sortir de l'océan. Euh, le capitaine vous le dit parce que bah, tous les vaisseaux sont rappelés. L'armée chilienne se réunit euh, et, euh, et il lui est demandé d'établir de, un, un, un groupe euh, de, de, de colons pour le, les envoyer littéralement les sur cette nouvelle terre bah, avant les autres puissances d'Amérique du Sud et d'ailleurs du monde euh, pour pouvoir revendiquer cette terre. C'est ça, ça. se tourne vers vous pour ça pour, pour ceux qui d'ailleurs petite référence, hein, pour ceux qui connaissent, le 7ème continent est en train d'émerger. Ouais. Euh, Sevens Continent est en train de, de sortir c est, c est le de Seven's continent qui sort pour le 7 septième euh, scénario des ombres euh, de Yaxat, <coughs> euh, qu'on va pouvoir euh, expo exposer euh, dans quelques instants. Euh, merci d'avoir suivi jusque là, on se retrouve euh, très bientôt pour euh, la suite des ombres.